Arrestation de 27 personnes suspectées d'appartenance au MAC. Covid-19, des Algériens empêchés de voyager vers des pays européens. Arrestation de 27 personnes suspectées d'appartenance au MAC. La lutte contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. MAC, qui a été classé en mai dernière organisation terroriste en Algérie, se poursuit. La police algérienne a annoncé ce lundi l'arrestation de 27 personnes suspectées d'appartenance à ce mouvement dont 25 à Kerata, Bejaïa, et 2 à Beni ourtilan Sétif. Les arrestations ont été opérées ces dernières 48 heures. Les personnes arrêtées sont accusées d'avoir tenté de semer la discorde et la terreur, de troubles à l'ordre public, d'incitation au rassemblement et d'atteinte à l'unité nationale, selon la même source. Elles ont aussi tenté de réactiver des cellules dormantes de cette organisation terroriste, sur injonction de partis à l'étranger, a ajouté la police algérienne dans le communiqué. Des membres de ce groupe criminel ont eu recours à des agressions et à des cambriolages de magasins de citoyens, a indiqué la même source. La police explique que l'intervention de ces éléments pour rétablir l'ordre et protéger les citoyens ainsi que les biens a abouti à l'arrestation des suspects. Des policiers, dont le nombre n'a pas été précisé, ont été blessés, suite à des jets de pierres et d'objets tranchants durant cette intervention. La perquisition au domicile des suspects, sur ordre du parquet régional compétent. A conduit à la découverte d'accessoires pour vêtements militaires, de matériel informatique avec tous ses accessoires, de détecteurs de métaux, de couteaux, de faux scellés portant le marquage des élus et des élus par procuration, et une copie certifiée conforme, des dossiers administratifs, des bannières de l'organisation terroriste MAC, ainsi que des téléphones portables, a ajouté le communiqué. La ville de Kerata a été le théâtre ces derniers jours d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants après la répression dans cette ville d'un rassemblement en soutien aux détenus d'opinion. En mai dernier, le Haut Conseil de Sécurité HCS a classé le Maqerachad comme organisation terroriste. Le 18 août, le même HCS a accusé ces deux mouvements d'être derrière les incendies qui ont ravagé l'Algérie cet été, notamment la Kabylie, ainsi que de l'assassinat du jeune Jamel Ben Smail, qui a été lynché à mort le 11 août à l'Arbaanahi-Tiraten, Tizi Ouzou. Le HCS a annoncé l'accélération de l'arrestation de tous les éléments de ces deux organisations terroristes qui menacent la sécurité publique et l'unité nationale, jusqu'à leur éradication totale, notamment le Covid-19, des Algériens empêchaient de voyager vers des pays européens. Depuis 2020 maintenant, les Algériens sont en train de subir les différents contre-coups imposés par la crise sanitaire du coronavirus. Le pays fait actuellement face à la troisième vague épidémiologique avec la propagation du variant Delta. Pour contrer le déferlement du variant Delta, de nombreuses mesures restrictives ont été instaurées. Il y a eu le confinement partiel, le couvre-feu. La fermeture des frontières terrestres est aérienne. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, il y avait un réajustement avec ces mesures restrictives. Pendant un long moment, de nombreux Algériens se sont retrouvés bloqués à l'extérieur. Entre vaccins, tests PCR, éligibilité des pays touchés par la pandémie, les Algériens étaient confrontés à de multiples tracasseries. Ces derniers jours, plusieurs voyageurs algériens furent recalés au niveau de certaines frontières, Notamment en Europe. Pourquoi ce refus alors que la majeure partie des voyageurs étaient vaccinés Il ressort que c'est la marque du vaccin qui pose problème. En effet, dans des pays européens comme la France, les vaccins qui sont homologués sont entre autres Pfizer, Moderna, Johnson et AstraZeneca. Cependant, il ressort qu'il n'y a que le vaccin AstraZeneca qui est disponible en Algérie. Malheureusement, les doses d'AstraZeneca sont insuffisantes, ce qui fait que de nombreux Algériens ne peuvent pas y recourir. Il va falloir que les autorités sanitaires prennent des dispositions pour éviter ce genre de désagrément aux voyageurs algériens. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.